Chapitre 68. 1. Après cela mon aïeul Enoch me donna connaissance de tous les secrets contenus dans son livre, et m'expliqua les paraboles, qui avaient été révélées, me les développa au milieu des paroles du livre. 2. Dans ce temps Saint-Michel répondit et dit à Raphaël, « Mon esprit se soulève et s'irrite contre la sévérité du jugement secret contre les anges, qui pourra supporter un jugement aussi terrible, qui ne sera jamais modifié, qui doit les perdre pour l'éternité. » 3. La sentence a été prononcée contre eux par ceux qui les ont fait sortir de cette façon. Et il arriva que se tenant devant le Seigneur des esprits. Saint Michel répondit, et dit à Saint Raphaël, « Quel cœur n'en serait point ému, quel esprit n'en aurait pas compassion ?» 4. Puis Saint Michel, dit à Raphaël, « Je ne les défendrai point en présence du Seigneur, car ils ont offensé le Seigneur des esprits, en se conduisant comme des dieux, aussi la justice suprême s'exercera sur eux pendant toute l'éternité. » 5. Ni l'ange innocent, ni l'homme n'en sentiront les effets, mais ceux-là seuls qui sont coupables, et dont la punition sera éternelle.